Ce moulin, le moulin de Cando, dans le village de, de Castetis, est un moulin qui date du premier millénaire. Il était le moulin banal du château de Cando, qui existait en l'an 1000, puisque jusqu'en 1100, il était le dernier château du Béarn pour la Défense Ouest. C'était le château de la fin, Castet Hintz. Ce moulin, bon, il a continué à tourner, il est toujours resté la propriété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 Donc ici, voilà, c'est la particularité du, du moulin de BNC Dax, c'est le côté un peu 2.0. C'est le moteur qui est à la fois un moteur et un générateur. Qu'est-ce que c'est ben En fait, c'est tout simple. Lorsqu'il n'y a pas assez de vent ou qu'il n'y a pas du tout de vent, on fait tourner l'axe principal grâce à ce moteur, Et si à l'électricité bien sûr. Et si vraiment il y a du vent, que toutes les voiles sont sorties, le moulin est autonome. Et là, dans ce cas, on peut produire de l'électricité qu'on réinjecte sur le réseau. Et c'est ainsi que des siècles d'Histoire se sont offerts à vous, retraçant des événements qui n'appartiennent pas vraiment au passé car aujourd'hui, ces moulins font partie intégrante de notre patrimoine culturel grâce à des passionnés ou des descendants de meuniers qui, par amour, redonnent vie à ces ponts de l'Histoire. Toute cette grande biographie patrimoniale, c'est surtout des hommes, du vent et de l'eau.